Où préférez-vous vivre en ville ou à la campagne Je préfère vivre en ville parce que je crois qu'il y a de meilleurs équipements de vie comme la santé, l'éducation et les opportunités de carrière. Le transport est également facile. Cela vous donne une exposition à de nombreux types de choses différentes. Je préfère vivre à la campagne car la vie, y est très, simple et calme. Il y a, très moins de pollution, et la qualité de vie, est meilleure en, termes de santé. Je me sens, en paix, là-bas.